Salut dans cette nouvelle vidéo on va continuer avec la réalisation de notre petite voiture dans cette vidéo on va apprendre à réaliser cette partie ici et on va commencer et donc pour faire cette partie on va utiliser un cube donc on va faire un shift A on va aller dans les mèches et on va sélectionner un cube notre cube, nous ce qu'on va faire au départ c'est qu'on va le déplacer comme ça en entier, en objet mode jusque là on va aller en vue de profil et on va le déplacer également ici et on va le scaler sur l'axe des secrets mais avant on va aller en edit mode pour le faire du coup on fait SY comme ça on désactive de proportional existing que l'on a oublié de désactiver dans la vidéo précédente et on va maintenant retourner en objet mode. Et on va déplacer notre forme ici. Je repars sur ma vue de face. Et je scale maintenant sur l'axe des Y. Ça doit avoir plus ou moins la même euh, taille ici. Du coup je fais un petit S X. Et je fais un S Y. Comme ça ok nice j'ai encore un petit s -Y. ok ça c'est cool et donc je vais à présent ajouter des edge loop ici euh, et là et je vais également ajouter des edge de maintien du coup j'ajoute une edge ici j'ajoute une autre ici j'ajoute une autre ici et j'ajoute enfin une autre ici je peux également faire un contrôle r ici mais pour le moment on va laisser ça ici et donc euh, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va euh, un tout petit peu scaler tout ça sur l'axe des Z. Je déplace à présent ça sur l'axe euh, des Z aussi, et je vais encore un tout petit peu ce qui est ça sur l'axe des Z. Je tiens à préciser ici que son origine est toujours au niveau de l'origine de la géométrie. The origin of of the, of the object is, is always the Origin dat de Is that yeah? Yeah. Origine date des. Il est yeah. Je coup, l'origine est toujours là. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant euh, commencer à ajouter les modifiers Et donc, le premier modifier qu'on va ajouter, c'est le modifier subdivision de surface. Du coup, on le met, on met la vue porta à 2, on retourne en edit mode. Et là, on va d'abord se mousser en objet mode. On retourne en engine mode. Ici, on fait acte clic droit et on déplace. Je fais de même ici en bas. Je fais de même sur les côtés. Je fais de même ici. Et on a ça nice je retourne en ob objet mode et je vais ajouter euh, le modifieur arrêt du coup je viens là je pars sur arrêt ici je vais un tout petit peu déplacer ça avec un shift maintenu et je vais mettre ici à 5 comme ça je vais aller en Edit Mode. Je vais sélectionner tout mon objet. Et je vais déplacer ça comme ça sur l'axe des X. Comme ceci. Ok. Nice. Je retourne en Object Mode. Et je vais ajouter le modifier Mirror. Du coup, je pars dans Add Modifier. Je clique sur Mirror. Mon Mirror il s'ajoute. Je repars en edit mode pour pouvoir diminuer la distance ici. Et donc, je déplace ça, comme ça. Avec un shift de maintenu, on a toujours beaucoup plus de précision. Et au niveau de mon arrêt, je vais un tout petit peu encore diminuer ça. Alors, on peut toujours zoomer et avec un shift de maintenu ouais ok on n'a pas vraiment changé grand chose mais c'est déjà ça ok déjà on a la subdivision de surface, l'arrêt, le mirror on va continuer avec l'ajout des modifiers avec le modifier simple du form du coup on vient ici sur simple du form on part le type bend et sur l'axe des Z du coup si je regarde ça comme ça on a déjà cette forme et on peut également améliorer ça en faisant ça en augmentant la valeur de l'angle ici on va mettre genre 125 comme ça une fois que cela est fait on va à présent ajouter un second modifier simple du forme ici on part là on part ce simple du forme et on va pas utiliser le tweet mais on va plutôt utiliser le simple du forme sur l'arc des X, mais de type BAND. Du coup, on a ça. Si je pars sur ma vue de profil, on a ça. Et on peut... Alors, et on peut roter comme ça. Et déplacer comme ça. Là, je suis en... Là, je suis en objet mode. Donc, du coup, je fais ça. Et je fais ça. Je pars sur ma vue euh, de face et je positionne bien mes éléments. Vue de profil. Ok. On va euh, essayer de jouer un tout petit peu avec l'angle. Et pour le moment, on a ça. Déjà pas mal. Mais on peut également scaler tout ça sur l'axe des Z en faisant S puis Z et en déplaçant un peu pour avoir une moins une distance ici qui sera euh, plutôt raisonnable ok euh, ici, je me rends compte que la distance du lait est assez courte. Donc, on va rallonger ça plus tard. On va continuer avec cet élément. Déjà, là, on a une assez belle forme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ça. On va faire un Shift-D. Ici, on va mettre ça euh, capot. Même quand pas le capot. Je mets ici capot vie ici. du coup là je vais cacher ça de ma scène et je vais cacher ça du rendu une fois que cela est fait on va plier ça et on va passer maintenant euh, à l'ajout de quelque chose de super important pour la formule ici on va ajouter à présent le le paf une curve de type paf du coup on part dans les curves et on sélectionne le paf en objet mode on déplace notre curve au niveau de notre capot de notre objet je sais pas vraiment comment on appelle cette partie de la voiture mais peu importe et on va placer ça ici je pars en edit mode avec tab et je déplace comme ça ici ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'écran tour de notre objet ici. Et donc, avant de faire ça, je retourne d'abord en objet mode. Et je viens ici en bas sur les curves. Et au niveau de mes curves, je vais euh, aller sur Geometry et je vais euh, augmenter la valeur du def. Je m'intéresse au niveau du bevel, au niveau du round et je viens sur le def. Je euh, l'épaisseur ici. Une fois que l'épaisseur est bonne pour moi, je diminue un tout petit peu. Du coup, là, on va mettre au point croix. Une fois que l'épaisseur est bonne, je vais aller en Edit Mode et je vais bien placer ça comme ça. Je déplace ça. Je déplace comme ceci. Je viens ici en bas. Je scrute. Je scrute encore. Je scrute comme ça. Là, je place mon élément ici euh, je cherche à avoir une bonne courbure à ce niveau ici ok c'est pas mal je cherche à ajuster un peu ok euh, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le modifier euh, Mirror ici. Modifier euh, Mirror ici. Je vais cocher le clipping et je vais coller ici. Là, ça va pas euh, super bien se coller. C'est parce que c'est une curve et euh, dans Blender, on n'a pas vraiment bien configuré cette partie. Mais pour le moment, c'est déjà ça. Ici, je déplace un tout petit peu. Ok, on a ça. Alors... Euh je vais un tout petit peu augmenter la taille ici de même ici là je vais euh, déplacer un peu là vers le Et une fois que j'ai fait ça, je vais ajouter sur ma keuf quelques modifieurs. Les mêmes que j'ai ajoutés ici. Donc je viens... Euh, là, je sais pas si c'est possible. Euh, et donc on va sélectionner cette partie ici. On va euh, aller dans les modifieurs. On va ajouter le modifieurs Simple forme. Ici, simple du forme, on veut une déformation sur l'axe Z et de type BAND. Ok, on va sélectionner notre objet ici et on va regarder les informations euh, qui sont sur le premier simple du forme. Alors, sur le premier simple du forme, on a mis euh, au niveau de l'ongle ici 125 et du coup, c'est ça qu'on va ramener ici. On sélectionne ça, on vient ici, on met la valeur 125. Ok, on va également faire de même avec le second. On vient ici, on découche là, tac, ici on regarde c'est 48, je reviens ici, je viens euh, là, add modifier, simple du form, je prends le type band, et je viens ici, je mets 48, ok, cool, déjà là, je regarde à quoi ça ressemble, et c'est pas beau du tout, pourquoi, tout simplement parce que, euh, cette, cette forme ici n'est pas euh, déjà au niveau de l'origine, c'est pas ça. Ici, on peut déplacer comme ça. Mais pour le moment, c'est pas tout à fait ça le problème. Donc, on va faire ici un CTRL Z. Ici, comme ça. Un CTRL Z. Et ce qu'on va faire... C'est qu'on va aller en Edit Mode et tout simplement déplacer comme ça. On va utiliser le Proportional Editing et on va déplacer comme ça. Nice. On part sur la vue de profil et on déplace. Alors sur la vue de profil, on va sélectionner ici, vue de profil, tac, tac. Alors ici, on va, chez là, non, on part sur la de face, alors ici, on va déplacer comme ça, on va désactiver les Proportional Editing, et on va déplacer ça ici, comme ça, on sélectionne le second, vue de profil, on déplace, on sélectionne ici, on déplace, on fait de même en bas, on sélectionne et on déplace. Déjà ici, la vue de profil, vue de face, et donc, on va plutôt les déplacer vers le haut. Du coup, on fait ici. Là. On regarde à quoi ça ressemble. Vu de profil. Et euh, ici, on va faire un G comme ça. Faire un G ici, on part sur la vue de face. Ici, un article de proportionnal editing. Ici, on déplace comme ceci. Ok on part sur la vue de profil on a ça, on part sur la vue de face on a ça, et c'est quasiment la même chose que euh, sur notre image de référence. Ok, déjà euh, je vais encore bien regarder si tout est ok, alors ici il y a euh, un tout petit souci que l'on va résoudre de suite. Euh, mais avant ce que je voulais faire également c'est scaler ici sur l'axe des x. Du coup on va faire un SX comme ça et un SZ comme ça et on va euh, aller en edit mode et déplacer ici vers le haut. Ici on va déplacer un peu comme ça. On va faire de même ici. On va déplacer un peu vers le haut comme ceci et, euh, et également sur l'axe des X comme ça. vue de profil on a ça là je vais un peu déplacer vers le bas Je les le de proportional editing et je déplace comme ça je viens sur celui-ci je déplace comme ça je fais un ctrl s pour enregistrer mon projet et là je cherche à pour finir les détails, plus de profil, plus de face. Ok, on a ça. Ce qu'on peut également faire pour euh, corriger ça, c'est euh, pourquoi pas augmenter ici la finesse. Et déplacer un peu là. Ici, en edit mode, on va chercher à peaufiner quelques détails. Et voilà. Ce qu'on va, qu va faire avant de terminer la vidéo, c'est de sélectionner ici. Ici là, on va faire ça, ça et ça. Et donc, je disais qu'on va ici faire un Shift D comme ça. Ici, on va mettre euh, Paf Not Visible. On va aller de ça. Celui-ci, on va le cacher. Et celui-ci, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici en haut, au niveau de la résolution Viewport. Et là, on va mettre la valeur 2. OK. On met la valeur 2, ça diminue la résolution ici autour. On va aller dans A, Objet, convert Tout. Et ici, on va convertir nos paf en Curve. On clique là. Si maintenant on part en Edit Mode, on va voir des vertices et c'est exactement ce qu'on voulait. On va faire Ctrl R ici, Ctrl R là, dans les modifiers on va ajouter le modifieur subdivision de surface, on va mettre Azure Portal 2, déjà on a ça, ici on peut euh, mettre des edges de maintien ici et là. On va également remettre le modifier mirror, du coup on part, euh, on fait Z, on fait un box select. on sélectionne les vertices ici, on fait un X, delete vertice. Et donc ça me supprime tous les vertices du côté, euh, du côté gauche, je supprime également celui-ci, D2R6. Je fais de même ici, Alt-Click droit, X, J, D, Je pars ici en, dans les modifiaires, j'ajoute le modifieur Mirror, je clique, je coche du clipping et je fais alt clic droit ici, je me déplace là. alt clic droit ici, je me déplace là alors ici il cherche à bien me déplacer de même ici en bas alt clic droit déjà là on peut faire un slash pour mieux voir notre objet vous voyez que euh, ici j'ai eu de la la matière a été supprimé mais c'est pas grave ce que nous on va faire c'est qu'on va faire uh, alt clic droit ici on va faire un s x de 0 ici on va faire alt clic droit et on va les coller comme ça on va déplacer ça un tout petit peu comme ça je vais également faire de même ici en haut. Alt-Clic droit. Et je me déplace là. Je fais un slash. Je pars en objet mode. Et j'arrange un tout petit peu là. Et voilà. Pour terminer. On peut aller en edit mode et faire un petit scale sur l'axe des X. On peut également utiliser euh, le scale proportionnel avec... On peut également utiliser le scale proportionnel avec un alt S comme ça. Du coup Alt plus S comme ça pour le scale proportionnel du coup ici on va euh, un tout petit peu déplacer comme ça en sauvegarde notre projet et voilà c'était tout pour cette vidéo du coup, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo euh, où nous allons réaliser une nouvelle pièce de nos euh, car. Euh, donc, euh, je te dis à la prochaine. Ciao. Du coup, ici, tac et tac. Tac. tac. Et ça, on met en